du ciel le nom du corcovado la rua madureira la rue que tu habitais je ne l'oublierai pas pourtant je n'y suis jamais allé non je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu où oh, nous avons dû nous séparer Aussi peu de temps Et nous avons marché sous la pluie Moi je parlais d'amour Et toi, tu parlais de ton pays Je n'oublierai pas la douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'arrêt tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus. Sur la première page d'un journal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 couleur du ciel le nom du corcovado la rua madurera la rue que tu habitais je ne l'oublierai pas pourtant je n'y suis jamais allé je ne l'oublierai pas pourtant je n'y suis jamais allé je ne l'oublierai pas pourtant Jamais aller.